J-j-j-j- <laughs> Bonjour à tous les Australiens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode sur Survival Gabriel pour aller dans le nether, Donc comme vous le voyez, j'ai joué un petit peu pour pour commencer à me faire euh, la base. Donc on va garder quelques blocs, hein, on va garder quelques blocs, on va poser la pomme d'or, les bâtons on n'aura pas besoin les oeufs, les œufs, on va les garder précieusement, et de cuire aussi, et normalement, normalement, je ne pas en avoir besoin, donc, j'avais prévu de faire une épisode beaucoup plus tôt, voilà, euh, l'aventure m'a pris euh, à la L'aventure m'a pris à la gorge, j'ai perdu tout mon stuff. j'ai mmh. mmh. dit j'ai pas tourné cette vidéo, donc là on va aller dans le nether, uniquement pour rechercher des matières, de la matière. j'ai spawn à côté d'un bastion qui est plutôt pas mal hein les champignons que j'avais oublié. là j'ai fait une échelle pour aller au bastion mais là on va plutôt faire on va plutôt récupérer On va se faire une ferme à champignons rouges. on va récolter tous les champignons. Voilà. Je ne sais pas combien il m'en faut, à peu près ouais. Ah, ça, c'est génial. On va récupérer surtout du quartz. Je pourrais très bien aller récupérer des pierres lumineuses, mais elles sont... Euh... Allez-y. On ne va pas trop s'éloigner non plus du portail. Hein. J'ai vu que dans les compos de, de potions, on en allait en avoir besoin. Donc là, les pigmen ils sont tout gentils, ce qui est parce que j'en ai pas encore attaqué un. Excusez mon téléphone. Voilà. pas loin. Mais c'est surtout pour récupérer un peu de que je fais ça. Parce que j'avais dépensé tout mon XP dans... dans ma précédente armée que j'ai perdu en, en ambassion. Donc euh... ça devrait suffire. Euh... j'étais arrivé au milieu assez haut le mal genre dans les nouveaux pas à cran et donc c'est surtout la brique naser que j'ai mis chercher C'est par là. Mais ça ne offre une nouvelle construction dans le village. Une fois que je vais éternellement. Voilà. J'ai fait un petit passage équipé on va manger un coup parce que Un peu le nether, c'est joli un hein, nether. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai. Je suis pas fou là encore, ça va. Je rêve, il y a des gratte ici fous. Oh. désolé pour le bruit de fond mais c'est pas moi qui décide quand les gens passent y en a qui peuvent me, me renseigner sur un point qui est assez important quand même c'est à partir de quelle extension qu on peut travailler avec les pigments parce que là moi pour le moment je suis en 1.15.2 et euh, j'ai pas l'impression que ça marche Est-ce qu'il faut être en 1.16 Est-ce qu'il faut... Voilà, j'ai récupéré à peu près tous mes niveaux, je pense. Est-ce que là, il y aurait... oui là il y a quelque chose qui nous intéresse alors pourquoi je fais le quartz aussi c'est pour euh, approfondir ma pour faire ma bon, on va peut-être pouvoir appeler ça pour faire la salle des coffres dans ma maison donc il va me falloir un peu de il n'y aura pas que ça il y aura il y aura bien besoin de, de lave aussi parce que je trouve que ça, ça, fait la, ça génère la lumière naturellement. Et ça, c'est cool. Je pas besoin de chercher bien loin, parce que je vous rappelle que j'en ai une dans ma grotte. Bon, on va pas trop s'étendre sur le sujet, hein. vous allez pligner d'or. Les pigments, je les attaque pas, même si ça m'apporte de l'or. La lame puis on peut pas se protéger de la lame dans le désert autrement que par des briques euh... Et ben voilà un beau lac de lave de fait voilà donc j'ai dépensé six blocs Et ben, je vais les chercher c'est pas grave enfin tous les blocs que j'ai dépensé Vous avez vu un peu de heures avant de clôturer la vidéo parce que je pense que ça fait bien mais je vais vous dire ça ça va nous faire 14 minutes ouais donc avant de clôturer je veux quand même venir voir le bastion Je vais quand même vous amener voir la forteresse que, que je suis allé piller voilà. ah, J'ai dû monter tout ça avec des blocs J'ai fait des échelles Donc je m'apprête à tout Il faut au sommet parce que voilà on a une belle vue ici, hein. on a une belle vue, on a des pierres lumineuses. Voilà, j'ai perdu bêtement mon stuff ici. Où c'était là oh là Hop là. pas attaquer les trucs ah, J'ai fait un petit espace ici, voilà, tranquille. Je ferai un off la salle des coffres. Bon je pourrais pas faire aussi.. Euh aussi parfait que tout le reste. Voilà. Hop, on retourne. Donc je sais pas si pour ceux qui découvrent juste la série. Je vais vous présenter l'endroit où j'ai dû miner pendant des heures et des heures pour avoir ne serait-ce que le mur. Après, j'ai beaucoup de pierres, du silex, voilà. J'ai beaucoup de silex et de pierres. J'ai du cuivre aussi, tiens. Ça, c'est intéressant, comme ça. Voilà. Quand je parlais de faire un... une lampe à lave, ben voilà, c'est un peu comme ça. Là, il y a une grotte à côté, je sais. Mais je vais prendre, par exemple, cette source. J'ai à dégager. Et je vais au... Oh... Oh, J'ai même oublié de l'ocre, tiens. Voilà, donc là c'est... On va manger un petit coup, hein? parce qu'il faut se régénérer. Et le problème c'est est-ce que j'ai de la place ou pas. Donc c'est pareil, il faut finir ces escaliers. Et après on arrive, voilà, on arrive dans des heures. On arrive à la fin, voilà donc je vais pouvoir déposer toutes les briques du laser à côté, voilà toutes celles qui me faut pour pouvoir y planter. Je peux même pas y planter, non, les champignons ça se plante dedans. Pour mémoire, je crois que ça se plante. Dans le noir ah là c'est moi qui ai mis la petite euh, lampe euh... à la recherche du poisson oh, Ah, là crevé. Pour ceux qui découvrent la série de la saison 3, je vous conseille d'aller voir les autres saisons. Hein? Voilà. Vous pouvez éventuellement me donner des objectifs à faire sur la série Curry et la série euh, Building parce que je vous rappelle quand même que ça fait. Euh, Oh. je vous rappelle quand même que ça fait trois épisodes que je fais euh, de survival. voilà voilà comme ça on sera pas embêté quoi il faut mettre il faut torcher la zone torcher un peu la zone parce que voilà, sinon après ça coûte très cher en, en ressources, après ça coûte très cher en ressources ici pour Hop, une petite torche, voilà, oh, génial, alors on va continuer de manger, j'ai pas encore les fèves de cacao, donc euh, c'est ce qui me manque. Mais ne vous inquiétez pas, je ne serai pas en train de se Parce que j'ai farmé comme un. Mmh. est-ce que non. les champignons, tu peux ça non. Faudrait les... faudrait les faire pousser dans... dans un endroit qui est assez sombre et j'ai pas d'endroit assez sombre pour le moment voilà ça c'est une sorte de petite église hein? mmh. ça c'est une sorte mmh. de petite église donc on va vite aller réparer dans... la terre qui alors où est-ce que tu es déjà on va faire on mettre à faire cuire les briques du nézard. Et comme j'ai beaucoup trop de bâtons. Allez, un diable. Il n'y a, a, a pas... y a pas moyen que j'ai des graines. C'est pas des graines comme ça que je cherche. C'est pas des graines de blé. Est Ce que je cherche, c'est des graines de... Ah si, j'ai... On va pouvoir déposer un peu ça, on va pouvoir déposer ça. Voilà, il va falloir que je refasse tout l'inventaire. Allez, soyons fous. Ça va falloir s'y attendre. Voilà donc la prochaine construction que je vais faire ça va être ma cave. Voilà c'est la cave pour les champignons, tout simplement. Donc euh... il oh là, là, y a un truc que j'aime pas qui vient d'arriver. Donc ça, ça veut dire que c'est pas assez torché, il finit. Donc hop, on passe vite la nuit. Comme ça, on sauvegarde tout ce qu'on a. Voilà. Voilà. C'est pas le plus important qui a explosé. Mais. Ça ça veut dire que j'ai pas assez torché la zone. Il a, il a pu apparaître où celui a, ouais. ce ouais. Ce gredin là. Pourtant j'ai torché un max. Vous êtes d'accord avec moi que j'ai torché à max ah, il un max un d'un quad gratuit. Voyez ce que ça fait quand on, on torche passer de.. Quand on torche passer la, la zone. Voilà. Ah, c'est là que j'avais pas torché. Et le loup il n'a rien fait. Ah mon Iron Golem. Et là, ça c'est bien parce que j'en ai un là et j'en ai un autre dans, dans un bout. Ah, ah je suis pas allé voir ce qu'il y avait dans cette maison. Ah, si, je suis allé voir. Ici, je suis allé voir. Janus, tu es mon chien. Où c'est que tu vas comme ça Je t'ai donné des os es pas, t'es pas à moi Il a disparu, après je lui ai donné les deux os. Ouais. Ah, sympathique le chien, je lui donne deux os à cause. Et ça ne suit pas à monsieur, il lui en faut plus. Pas le chien, c'est les derniers autres, parce que j'en ai besoin des, des flèches aussi d'ailleurs. Sur ce, c'était ce petit épisode de 30 kilos de Surival Gabriel. Donc, euh, normalement, normalement, le mois prochain, ce sera du Building Gabriel. Parce qu'il faut pas exagérer un peu, il faut que je travaille dessus. Hein. Alors, à vous de me donner des idées de construction. Voilà à faire quitter, sauvegarder, voilà. Donc, à vous de me donner des idées de construction, même si c'est euh, si ça a l'air compliqué, je, je suis conneur. Voilà. Donc là, je prends, voilà. À vous de me donner des idées de construction. Oh putain, ça fait 30 minutes. Oh là là. oh là là, un épisode de 30 minutes, c'est génial. Donc à vous de me donner des idées de construction, donc le mois prochain normalement ça sera période Noël, donc je sais ce que je vais faire. Je pense que je vais faire la maison du Père Noël avec des pigments, avec des, des cadeaux, des... Voilà, il y, aura, il y aura plein de choses dedans, il y aura comme j'ai fait la saison dernière, je vais essayer de faire euh, des serres, j'ai essayé de faire pas mal de choses, voilà. Donc ça va être un, un épisode qui va me prendre beaucoup de temps, donc je vais avoir beaucoup de temps en ce moment ça tombe bien, j'ai de voir de quoi m'occuper, donc sur ce les amis je vous laisse, je vous dis à plus je vous souhaite une bonne après-midi et on se retrouve donc le 17 pour deux ouvertures donc euh, les méga Raven, ri... enfin les méga et euh, les bêtes Christaïnes des Ténèbres donc sachez qu'il y a quand même le concours qui prendra fin le jour où je recevrai les méga Raven c'est-à-dire le 17, où je vais offrir une, une, une carte, enfin à part si c'est infini éphémère, mais si c'est pas infinie éphémère, je vais offrir une carte chère, donc il y a pas mal de cartes qui vont être, je crois qu'il y a trois boosters, donc il va y avoir pas beaucoup de cartes, j'aurai des, des sleeves, j'aurai des, des choses, des choses, et dans les bêtes cristallines, eh ben, je vais surtout rechercher de quoi améliorer mon deck fossile inflexibateur. Voilà, c'est ça le problème. Pour le rendre un peu plus méta. Donc voilà, après. Euh, euh, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, ciao tout le monde.